vous sollicitons aujourd'hui pour le versement de la taxe d'apprentissage. Au cours de ces dernières années, la taxe d'apprentissage versée à l'UTBM a permis d'investir dans les 9 spécialités d'ingénieurs enseignées sur le site, ainsi que les 4 masters et l'école Esperas Baro. La taxe d'apprentissage a permis d'investir dans du matériel innovant afin de mieux préparer les étudiants au distanciel, des salles de classe hybrides, etc. Par exemple, cela a permis d'acquérir du matériel de compatibilité électromagnétique, d'électronique et d'autres types d'appareillage de ce type à destination d'enseignement, ainsi que du matériel de conversion et de production d'énergie comme des piles à combustible et tout ça au sein de notre pôle informatique et énergie à destination des étudiants et des apprentis. La taxe d'apprentissage permet de financer du matériel informatique et numérique comme des logiciels de cao, des cartes graphiques, des traceurs. Ces différents matériels profitent au pôle mobilité et transport du futur. Votre taxe d'apprentissage, pensez UTBM.